Bonjour les amis et merci d'être présents pour cette vidéo. Alors voilà, après un travail de plus de 3 ans sur ce projet, j'ai enfin publié mon livre sur la pose longue. Donc ce livre s'intitule La pose longue, comment obtenir des images extraordinaires. Alors oui, j'ai mis plus de 3 ans à finaliser ce projet parce que c'est mon premier livre que j'écrivais et j'avais vraiment envie que tout soit parfait et que ça apporte vraiment une vraie valeur aux gens. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre Donc déjà, la pause longue, c'est déjà des images extraordinaires à raconter. On peut mettre en image des choses en ralentissant le temps. Il est alors possible de créer des effets artistiques et authentiques aux images. On peut ainsi voir la vie autrement en analysant des choses à mettre en avant et en opposition entre des éléments statiques et des éléments mobiles donc en mouvement. La pose longue, c'est en quelque sorte une partie de pêche où on pose son matériel à un endroit pour prendre le temps de photographier. Alors dans ce livre, vous trouverez euh, par exemple comment euh, réaliser des filets de nuages, comment lisser l'eau, comment avoir un effet laiteux de l'eau, comment faire du light painting, comment photographier un feu d'artifice, est-ce qu'il faut photographier la lune en pose longue, comment obtenir des effets de vitesse dans le métro, voilà pour ne citer que quelques exemples qui sont présents dans le livre, mais aussi euh, tout ce qui est effet lumineux de voiture, comment euh, faire disparaître la foule, voilà, pour ne citer vraiment que quelques exemples. Le livre est composé de deux parties générales. En première partie, vous trouverez vraiment l'initiation à la pause longue, vraiment la compréhension de la pause longue et le matériel nécessaire pour vraiment vous faire plaisir en pause longue. En deuxième partie, vous trouverez tout ce qui est études de cas, donc par thématique, avec des exercices à réaliser. Donc vraiment les exercices sont vraiment à réaliser par étude de cas et c'est vraiment des fiches vraiment détaillées. Donc voilà, je vous mets la table des matières ici, vous pouvez consulter la table des matières directement dans ma boutique en ligne si vous voulez vraiment plus de détails sur le livre. Donc le livre est disponible dans ma boutique au format broché, donc qui est un format papier, et au format numérique. À savoir que tous ceux qui commandent le format broché recevront automatiquement et gratuitement le format numérique. Le format numérique c'est le format e et le format pdf directement téléchargeable à l'achat c'est un livre de 162 pages, donc les dimensions c'est 20,32 cm x 0,99 cm x 25,40 cm. Donc vous pouvez commander le livre directement dans ma boutique en ligne que vous soyez en France ou dans l'Union Européenne, donc vous recevrez le livre directement dans votre boîte aux lettres pour ce qui est du format papier. Pour le format numérique, vous pouvez commander le livre directement dans ma boutique en ligne. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier, vous recevrez directement le lien pour télécharger le livre au format e et au format PDF. Voilà, je vous mets le lien dans la description du livre si vous voulez commander le livre dans ma boutique en ligne. A savoir que ce livre a pour thématique la pose longue, mais je suis convaincu qu'il vous enrichira aussi en photographie pour d'autres thématiques à travers cette expérience. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis moi je vous dis à bientôt